Bon, salut les astros, alors aujourd'hui on va parler un peu de la Lune encore une fois, mais cette fois-ci on va pas aller faire un petit tour, on va parler des phénomènes lunaires transitoires. Qu'est-ce que c'est C'est quoi Maurice T'en as déjà vu toi Alors les phénomènes transitoires lunaires, bah comme son nom l'indique, ce sont des phénomènes transitoires, c'est-à-dire éphémères, hein, qui n'ont pas, euh, qui ne durent que, généralement que quelques minutes, quelques secondes, et euh, qui se passent donc sur la Lune. Et, alors la première fois qu'on a observé un phénomène transitoire lunaire, sans vraiment savoir ce que c'était, c'était au Moyen-Âge, cinq moines euh, qui observaient... Euh, la Lune avec euh, eh bien, le seul instrument à leur disposition au niveau optique euh, à l'époque, c'est-à-dire leurs yeux. Et ils ont aperçu une petite étincelle, une petite lueur en se disant « Oh mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est quest Et bien en fait c'était une météore qui venait de percuter, euh, percuter la Lune. Un météorite, plutôt, qui venait de percuter la Lune. Alors, quand euh, les météorites arrivent euh, sur Terre, elles eh ben, flamboient euh, ce qu'on appelle une étoile filante, donc, pff, hein, une traînée, euh, et puis il reste quasiment rien, ou presque rien. Et eh bien, sur la Lune, comme il n'y a pas d'atmosphère, bam, c'est direct un impact, et hop, un cratère. Voilà, ça se fait comme ça, les cratères. Cratère d'impact, un moment. Oui, cratère d'impact. Bon, Maurice... Hein, bah Maurice, il, Maurice il vient se plaindre Parce que Maurice il était à la douche hein, Et Maurice il n'aime pas la douche Alors pour un chien de chasse Il aime bien aller dans les lacs Les, les étangs euh, tous les trucs qui puent hein, Mais dès qu'il s'agit d'aller à la douche avec du savon hein, Anti-puce, anti-acarien Anti tout ce que tu veux bah Maurice, voilà, Regardez, voilà, Maurice il fait son petit malheureux Bon Mon hein, petit Maurice alors, les phénomènes transitoires lunaires, euh, aujourd'hui, on, on s'y est intéressé, enfin, on s'y est intéressé euh, avant de débarquer sur la Lune. Donc avant 1969, en 1967, euh, quatre, euh, quatre scientifiques ont remis un rapport à la NASA. Euh, ces quatre scientifiques, j'ai leur nom quelque part, il y avait Barbara... Euh, Middlehurst hein, de l'université d'Arizona il y avait euh, Jelly Burley du Goddard Space Flight Center il y avait également Patrick Moore de euh, Lar euh, l'ARMAG Planetarium et euh, Barbara Weiser du SAO donc ces quatre scientifiques ont remis un rapport à la NASA ils avaient pour mission eh bien, euh, de décortiquer, euh, de, de faire une enquête sur les phénomènes transitoires lunaires qui avaient été observés par le passé. Ils en ont euh, sélectionné 579. Ça paraît beaucoup, c'est pas énorme. Bah euh, en fait, euh, c'est pas énorme, hein, 579 observations, mais en ce qui concerne euh, ce phénomène, c'est quand même pas mal. Hein. Euh, les études donc, ont remonté sur des phénomènes lumineux entre euh, 1540 et 1967, hein, date de la remise du rapport. Alors bien évidemment, ce qui intéressait la NASA, c'est de savoir ce qui se passait vraiment sur la Lune, parce qu'ils allaient y envoyer euh, trois, euh, trois bons hommes, qui avaient Armstrong, euh, euh, Collins et euh, Aldrin. Donc bah, il fallait quand même savoir ce qu'ils allaient euh, trouver sur place, hein, si jamais il y avait... Euh... Des choses plus ou moins bizarres, il fallait le savoir avant. Alors, en ce qui concerne les phénomènes transitoires lunaires, il y en a eu de nombreux. Ils ont à peu près tous observé des choses étranges. L'astronome qui a fait le plus de buzz en ce qui concerne les phénomènes transitoires lunaires, c'est Kozirev. Alors c'est un Russe, un soviétique. Lui, bah, il était en train d'observer un cratère euh, entre 4h et 4h30 du matin. Hein, tranquille, euh, il observait les remparts de, du cratère Alphonse. Et puis voilà bah, il détecte des rougeoiements, euh, des, des espèces d'émissions de... de gaz. Alors il, il pense que c'est des émissions de gaz, et comme il est en train de faire en même temps euh, que son observation à l'oculaire, une observation spectrographique, et ben bah, il se jette sur ces observations spectrographiques et il détecte du C2. Du carbone. Donc lui, il a observé un dégazage euh, sur les remparts d'Alphonse euh, de C2 qui était capturé euh, sous, euh, sous la, la croûte lunaire et qui s'est dégazé. Voilà. Euh, alors bien avant Cosyref, il y a eu énormément de, de scientifiques qui ont observé des phénomènes comme celui-ci. Ils n'ont jamais fait autant de buzz que celui de Kozirev. Alors, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout a été décortiqué. Et euh, bah, voilà. Euh, en 1967, euh, l'étude américaine conduit à une conclusion, c'est qu'il se produit des phénomènes euh, sur la Lune. La Lune, qu'on considérait très, depuis très longtemps comme un astre mort, en fait, euh, a encore... Une petite activité alors c'est plus une activité interne comme euh, sur terre avec euh, la lave etc et puis euh, des, des mouvements tectoniques etc on, on, on est plutôt sur des phénomènes euh, qui euh, sont plutôt des phénomènes dits de marée gravitationnelle vous savez que la lune euh, par rapport à la terre bon bon la Lune tourne autour de la Terre et provoque des mouvements de marée euh, parce que sur la Terre il y a des océans. Mais bien entendu, tout phénomène physique a sa réciprocité. Si la Lune est capable d'influencer les marées sur Terre, imaginez ce que la Terre fait sur la Lune. Alors, hein, la Terre, elle fait quoi sur la Lune Eh bien, la Terre, elle fait pareil, des mouvements de marée. Donc il y a des, des soulèvements de la croûte euh, lunaire hein, qui, euh, qui a lieu euh, de façon régulière euh, au niveau de. Hop, Maurice, tu me laisses tranquille s'il te plaît ouais. euh, Qui ont lieu donc au, au niveau du, euh, ben de, de, de la croûte lunaire, sur la face éclairée, bien sûr. Alors tout ça, ça fait effectivement bouger un peu la croûte et ça libère parfois des poches de gaz parce qu'avant, effectivement, la Lune n'était qu'une énorme boule de lave et donc il y a eu des, émi des, des, des, des, des émissions de gaz, des effusions de, de, de matière. Il y a des poches qui renferment encore eh bien, ces gaz primitifs hein, de, de la Lune. Et donc, de temps en temps, un mouvement de marée terrestre vient soulever une croûte terrestre, enfin une croûte lunaire euh, et il y a un dégazage qui se produit, et là, on observe un phénomène transitoire lunaire. Donc ça, c'est une des explications. Il y en a d'autres, bien sûr, des explications pour expliquer ces phénomènes. Alors, on a classé les phénomènes lunaires selon différentes terminologies. On a notamment, d'une part, alors, les augmentations, ce qu'on appelle les augmentations de brillance, Hein, euh, ce qu'on appelle le « brightening » en anglais. Elles affectent des zones de la Lune généralement très peu étendues, ça peut être un rempart euh, lunaire, pas plus. Hein. Euh, en fait, euh, on a l'impression qu'il y a une, une sorte de fluorescence, euh, une augmentation de l'albédo euh, de, de ces zones lunaires, donc c'est ce qu'on appelle les augmentations de brillance. On a aussi euh, bah, l'inverse, des assombrissements, donc des assombrissements qu'on appelle des darkening, qui s'étend aussi sur des phénomènes assez... Euh, de quelques minutes. Hein, assez... On a ensuite des phénomènes qu'on a euh, classifiés sous forme de brouillard, euh, des obscurations, hein, donc des obscurations, donc c'est pas des zones lumineuses ni de, de, de noirceur, c'est de l'entre-deux, c'est une sorte de brouillard, euh, une sorte de fine... Euh émanation euh, émanations une sorte de flou pendant à peu près 10 à 20 minutes donc c'est un peu plus long hein, que les lightning ou les darkening et euh, alors quand on les observe il faut faire attention à ne pas les confondre avec la turbulence due à l'épaisseur de euh, l'atmosphère terrestre Ensuite, on a également une dernière catégorie, enfin, une, oui, une dernière catégorie, ce sont les colorations, donc les Colored Glow. Donc ce sont euh, des zones euh, de 15 à 35 km en général, hein, qui sont euh, plus ou moins colorées. Généralement, les couleurs sont citées sont celles du rouge, ça va du rouge au, au, en passant par le rose et le bleu, parfois difficile à, à observer, donc c'est... Elles sont assez faibles, en termes de luminosité, et très très peu contrastées. Voilà, le rapport de la NASA euh, pour l'atterrissage d'Apollo 11 a été remis. Et puis, donc on s'était dit que bah, ce serait bien quand même de poursuivre euh, néanmoins euh, l'étude de ces phénomènes transitoires lunaires. Hein. Euh, Aujourd'hui, il euh, y en a plusieurs milliers qui ont été détectés, euh, voilà. Généralement, euh, on va cibler certaines zones pour les observer, notamment les bordures des mers, c'est l'endroit où il y a le plus de chances d'en observer, et puis on a également euh, certains cratères célèbres, euh, des cratères vedettes, euh, qui sont euh, régulièrement cités comme euh, source de phénomènes transitoires lunaires. On a notamment, alors je les ai notés, on a Aristarque, hein, qui à lui seul totalise 35% des phénomènes transitoires lunaires observés à ce jour. Donc si vous voulez avoir des chances d'observer de, des phénomènes transitoires lunaires, observez Aristarque. Hein Aristarque. Euh, D'ailleurs ce cratère Aristarque euh, a fait également l'objet d'une observation directe par les membres d'Apollo 11. Alors ensuite, on a d'autres cratères, bien sûr. On a euh, le cratère euh, Buyadus, donc Bouillot. J'ai déjà fait une petite vidéo sur euh, Bouillot. Hein. Je vous invite à aller la regarder. Euh, on a Copernic, on a Gazandi, on a Platon, euh, Platon. Euh, on a Proclus, on a Théophile, on a Mélé euh, Ménélas, Ménélas, euh, Hérodote, Hératosthène également. Euh, donc à surveiller aussi donc, euh, au niveau des mers, la mer des Crises, euh, le sud de la mer de la Sérénité également a été cité comme étant source de euh, phénomènes transitoires lunaires, et le bord nord de la mer des pluies. Une bonne méthode pour observer euh, visuellement consiste en fait à faire euh, des dessins schématiques de la zone. Ça sert à rien de faire un dessin artistique, ça on s'en fiche totalement, on est là pour euh, détecter des phénomènes transitoires et les noter donc on fait des schémas euh, faites un schéma euh, grossier hein, de la zone que vous observez et puis vous allez coter certains détails euh, selon une gamme de 10 nuances allant de 0 donc pour le noir total euh, jusqu'au 10 hein, la zone la plus brillante la plus blanche hein. Donc c'est un peu, vous savez, les, les tableaux avec des numéros, hein, où on doit euh, peindre dans les cases, là, bah c'est pareil, sauf que vous faites ça en 10 nuances de gris. Hein, donc du noir au blanc, de 0 à 10. Et donc on recommence de façon régulière cette cotation, de façon à mettre en évidence ces phénomènes. Alors bien entendu, il faut toujours avoir soin de noter le type d'instrument que vous utilisez, les grossissements, les conditions de turbulence et de transparence de votre ciel et l'heure à laquelle vous l'avez observé. Il s'agit là, bien entendu, d'une initiation au phénomène transitoire lunaire. On ne va pas utiliser ces résultats pour en faire des résultats scientifiques. Euh, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait une, une possibilité d'explication de, euh, avec les phénomènes de marée qui soulèveraient euh, certainement euh, bah, la croûte euh, lunaire et qui euh, ouvriraient des, des failles, des micro-failles euh, pour euh, l'évacuation de certaines poches de gaz et dans ce cas-là, bah, euh, ça, ça ferait des tourbillons de poussière hein, sur, sur la Lune, ce qui expliquerait soit l'obscuration, soit euh, le lightning, donc la, la luminescence, puisque parfois le soleil vient euh, taper sur ces particules qui renverraient euh, eh bien, des, des, des petits éclats. On a également d'autres explications, notamment euh, en ce qui concerne euh, les, euh, les obscurcissements, les colorations. Euh, il y aurait peut-être aussi une origine hein, donc, externe et non pas interne à la Lune. Les poches de gaz c'est une... interne à la Lune. Et On a aussi peut-être aussi des explications externes, notamment en ce qui concerne des phénomènes magnétiques. Vous savez que la Terre est entourée d'un champ euh, magnétique et que ce champ magnétique n'est pas tout à fait sphérique. Il est légèrement déformé. Hein. On a la Terre ici et on aurait... Un champ magnétique qui ne serait pas tout à fait rond, mais qui serait un petit peu, voilà, il y aurait une sorte de queue. Et quand la Lune passe dans cette queue magnétique, la queue magnétique de la Terre, euh, eh bien ça provoquerait eh bien, des, des perturbations euh, magnétiques. Donc ça c'est de, de la physique, hein. je ne sais pas si vous êtes balèze en physique, mais euh, il y a ce qu'on appelle l'induction électromagnétique, donc... Un corps qui rentre dans un champ magnétique devient lui-même euh, euh, générateur d'un champ magnétique euh, et de phénomènes électriques, hein, ou, ou électro-luminescents. Euh, en ce qui concerne la, la Lune, ce serait de l'électroluminescence qui obscurcirait ou qui euh, illuminerait. Euh, tu es toujours là hein oh, Oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui. À ce jour, vous savez qu'il euh, y a des ambitions lunaires concernant euh, de futures missions de l'homme, le retour de l'homme sur la Lune. Aujourd'hui, euh, on a des Chinois qui sont sur la Lune, on a les Américains, euh, il y a des tentatives indiennes, bon, ça s'est un peu mal passé, mais bon, ils ont quand même euh, un orbiteur. Euh, et puis on a aussi la sonde euh, israélienne. Hein donc, bref, l'Europe va aller sur la Lune aussi, les Américains vont y retourner. Bref, euh, je pense que les phénomènes transitoires lunaires, peut-être encore aujourd'hui une petite euh, part à jouer et euh, si vous voulez euh, en tant qu'amateur et si vous désirez euh, vous lancer dans la recherche de phénomènes transitoires lunaires et euh, bah, participer à un programme, vous pouvez euh, contacter et vous adresser au, à l'association of Lunar and Planetary Observers donc euh, c'est à San Francisco aux états unis ou alors euh, plus simplement hein, puisqu'on est en Europe au British Astronomical Association hein, la BAA euh, en Grande-Bretagne vous pouvez euh, peut-être vous, euh, vous proposer comme observateur ils vous donneront une grille de programme des zones bien précises à observer etc. etc. et tout un protocole pour euh, également euh, notifier un petit peu plus sérieusement que cette petite zone hein, de 0 à 10, hein, qui était plutôt une initiation, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà les amis astro pour les phénomènes transitoires lunaires, il se passe encore des choses sur la Lune. Alors mes amis astro, moi je vous dis, on observe la Lune, on sort les télescopes, on met les oculaires, on sort la planche à dessin, on essaye d'observer euh, tout ça, et puis on avec un peu de rigueur, peut-être que vous aurez, vous, la chance de voir un phénomène transitoire lunaire. Et si ça vous arrive, n'hésitez pas à m'en parler, hein, parce que ça intéressera tout le monde. Franchement, ouais, ouais, ouais, quand même. Allez, ciao, bye, à bientôt. Bon, Maurice, il s'est calmé, il est en train de dormir. Ah, c'est des émotions à hein, la douche. Hein.